Depuis que je parle de l'importance d'avoir un compte à l'étranger, une question revient régulièrement, qui est la suivante. Pourquoi les comptes en Suisse sont-ils plus sûrs que les comptes en France C'est en effet une excellente question. C'est même la question principale. Je vous remercie de l'avoir posé, comme disent les hommes politiques, et c'est ce dont nous allons traiter dans cette vidéo. Bonjour, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver pour partager une nouvelle vidéo sur les banques. Si vous de... Si vous découvrez cette chaîne, d'abord soyez les bienvenus parmi nous, et afin de ne manquer aucune des vidéos qui suivront sur ce sujet bancaire, qui est un, un sujet fertile à l'heure actuelle, et de manière plus générale sur les thèmes de l'économie, du patrimoine et de la finance, qui sont les, les trois piliers de cette chaîne, eh bien c'est simple, il suffit de vous abonner, vous avez pour ça l'icône vert et bleu en bas à droite de l'écran, on passe à souris dessus, ça fait apparaître la cloche d'abonnement, sinon en déroulant euh, le menu qui est sous la vidéo en cliquant sur le plus PLUS majuscule parmi les nombreux liens qui apparaîtront vous aurez un lien d'abonnement direct à la chaîne. La question est bien pourquoi certaines banques sont-elles plus sûres que nos grandes banques françaises qui sont pourtant parmi les plus grandes du monde Cela peut paraître paradoxal. Donc est-ce que cet avantage serait dû au choix du pays C'est une idée qui est quand même présente dans l'esprit de beaucoup de monde quand on parle de, de banques de banque à l'étranger, euh, puisque euh, presque automatiquement on me parle de la Suisse, alors qu'il y a quand même d'autres pays au monde euh, qui peuvent présenter des solutions bancaires intéressantes. Alors non, ce n'est pas le choix du pays, même si bien sûr le, le pays joue un rôle, chacun comprend que euh, il est beaucoup plus pertinent d'avoir son argent dans une banque à l'intérieur d'un pays qui est solide euh, du point de vue financier, du point de vue économique et du point de vue social euh, que dans un pays qui, par rapport à ces trois critères, euh, à chaque fois ne coche que des cages rouges. Alors, quelle est la raison de cette meilleure résilience de certaines banques eh bien, Je ne vais pas, pas faire de cachotterie plus longtemps, c'est le modèle économique de la banque. En France, quand on parle de banque, nous pensons automatiquement au modèle de nos grandes banques françaises qui sont encore une fois parmi les plus grandes du monde et que l'on appelle la banque, la, la banque universelle la dite banque universelle ce sont donc des banques dont l'activité historique et encore l'activité centrale c'est une activité de prêt donc pour ça vous le savez elles utilisent les dépôts que vous leur confiez en plus de ça elles empruntent de l'argent éventuellement sur les marchés financiers ou ou à d'autres banques et euh, avec cela, elles vont, à ceux qui demandent des prêts, donc à, à la clientèle particulière et entreprise, elles vont donc consentir des, des prêts, et elles ont une marge positive sur les prêts, elles gagnent leur vie comme ça. Ça ne leur suffit pas, puisque depuis maintenant euh, euh, au moins une vingtaine d'années, euh, elles ont développé une autre activité qui s'appelle la banque d'investissement, qui comme son nom l'indique, consiste en fait à investir en bourse, disons plutôt à spéculer, puisqu'elles dispose pour ça, de moyens à la fois d'informations très privilégiées et de moyens technologiques considérables, qui font que cette activité est normalement une activité bénéficiaire. Cela dit, ce modèle, basé à la fois donc sur la spéculation en bourse et sur les prêts, est vulnérable aux crises économiques, puisque quand une crise se produit, ce qui est le, la situation dans laquelle nous sommes maintenant, depuis longtemps, en tout cas un ralentissement de, de l'économie, eh euh, l'activité de prêt devient moins, per, moins performante, puisqu'il y a, il y a des, euh, des pertes, il y a des sinistres sur les prêts. Euh, et quand en plus, comme c'est le cas en Occident, et particulièrement en Europe, maintenant depuis pas mal d'années, on a des taux d'intérêt qui diminuent au point de, de devenir nuls, en hein, ce qui concerne les taux directeurs, euh, voire, euh, voire négatifs, et euh, des taux euh, des taux sur les durées longues, donc les taux des, des taux obligataires, qui eux-mêmes deviennent très faibles, nuls ou négatifs, comme c'est le cas sur les taux allemands, les taux français, les taux suisses et, et, et beaucoup d'autres, eh bien les banques ne peuvent pas fonctionner. Ça, Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais c'est essentiel à comprendre. Donc ce modèle de la banque universelle, dans ce cas-là, est voué à se casser la figure. Alors vous allez me dire, oui, mais il reste quand même, il reste quand même la, euh, la spéculation en bourse. Alors oui, la spéculation en bourse, donc, normalement, elle fonctionne bien pour les banques, sauf qu'en cas de crise, euh, il peut y il avoir des retours de bâton. Alors, quand on a un modèle de base qui ne fonctionne pas, euh, plus euh, le, le réacteur, euh, enfin, la, la fusée d'appoint, qui d'ailleurs joue un rôle considérable maintenant dans le bilan des banques, euh, se casse à figure, eh bien, on est en situation très, très difficile, et c'est le cas donc de, des banques universelles, qui sont vraiment euh, l'activité bancaire type qu'on a en France, euh, et ces banques ne tiennent, je l'expliquais également euh, dans, dans, avec toutes sortes d'interventions, que ce soit en vidéo, euh, par écrit, euh, dans mon blog, euh, euh, par des, les articles de, de ma lettre patrimoniale, euh, ce modèle ne tient que par l'aide financière que l'octroie généreusement et pour l'instant, sans limite, la Banque Centrale Européenne. Le problème, c'est lorsque cela s'arrêtera, puisque, vous le savez, les Allemands ne sont pas favorables à ça, et ce qui se passe depuis des années, c'est contre la volonté de l'Allemagne, quand cela s'arrêtera, eh bien, euh, il y a tout le monde de craindre que ce soit l'effondrement du modèle, qu'on donc des développements que j'ai faits dans d'autres vidéos sur les conséquences de cet effondrement sur vous en tant que client. Mais, il y a au moins un autre modèle de banque, en fait, il y a il y, a, il y a deux autres modèles, mais enfin, le, le deuxième modèle de, que je vous signale pour mémoire, c'est juste, on va dire, ce, ce qu'on peut appeler les banques coopératives, qui, dans le cadre de certaines d'entre elles, lorsqu'elles ne sont pas géantes, comme par exemple le Crédit Mutuel, qui est une banque géante, mais lorsqu'elles ne sont pas géantes, quand elles restent sur des, sur des niches professionnelles bien précises, euh, avec une volonté qui n'est pas une volonté capitaliste de faire de l'argent mais simplement une volonté de permettre à, à leurs associés, à leurs sociétaires de se financer et d'accéder donc à des financements auxquels peut-être ils n'auraient pas, pas accès ou à des conditions moins favorables, cela, cela peut fonctionner, surtout si en plus elles ne, elle ne spéculent pas mais même ce modèle dans la conjoncture, la conjoncture actuelle a évidemment beaucoup de mal puisque l'effet de ciseaux sur les taux ne concerne pas que les vilaines banques capitalistes qui cherchent à gagner de l'argent, euh, donc les banques cotées en bourse en gros, euh, mais euh, toutes les banques qui fonctionnent sur un modèle de banque prêteuse. Je vais vous parler maintenant du vrai modèle alternatif, qui est celui de la banque qu'on appelle patrimoniale ou banque privée. C'est une terminologie qu'on trouve en Suisse, mais il s'agit de la même chose. Là, on n'est on est pas dans un concept de banque euh, qui gagne sa vie en prêtant, même si elle peut le faire à la marge sur certains types de prêts, on est sur un concept de banque qui, qui est en fait sur une échelle beaucoup plus grande, celui du conseil en gestion de patrimoine, euh, donc il gagne sa vie en prenant des rémunérations sur les conseils qu'il qu octroie à ses clients, donc des, des honoraires, euh, également en prenant des commissions sur les produits d'investissement qu'il va conseiller à ses clients, et et ça, c'est la limite de l'activité du conseil de gestion de patrimoine. Mais là, on a affaire à des banques. Elles vont également euh, avoir en dépôt les fonds, les fonds, des, les fonds des clients. Euh, et donc, euh, dans le cadre de la gestion euh, de, de, de l'argent que leur confient les clients, eh bien, elles, elles interviendront directement avec ces fonds pour satisfaire les objectifs du client et, et, les, demandes, et, les, et les demandes des clients. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Elles sont également... Conceptrices et, et fabricantes de produits d'investissement sur lesquels évidemment elles gagnent de l'argent et elles ont toujours à cœur de conseiller à leurs clients de passer par ces produits plutôt que, que par des produits autres faits par des sociétés, de, sociétés de, de gestion de portefeuille puisque là ça leur fait des revenus supplémentaires. Donc ce sont là principalement les revenus de ces banques là. Donc on voit que ce sont des revenus qui sont assez peu sensibles à l'activité économique générale, bon, évidemment il y a un lien avec l'activité économique puisque si l'activité est complètement naze, périclite de tous les côtés, que tout le monde s'appauvrit, et eh bien, bien sûr leur, leur chiffre d'affaires en tant que gestionnaire de patrimoine va diminuer. Il y a un fonds d'activité qui, est, enfin, un fonds de, un fonds qui est difficilement, enfin, qui en gros est, est incompressible. Donc ce qui est important pour la sécurité de ces banques, c'est que le modèle n'est pas basé sur le, sur le, sur le crédit. Euh, donc le modèle euh, est euh, très résilient à une situation dans laquelle il y aurait une crise économique euh, qui ferait que les emprunteurs ne remboursent pas leur argent, ce qui n'est pas le cas des, des, banques, des banques universelles. Et à partir de là, eh bien, on, on comprend que... La résilience à une situation difficile de ces banques est beaucoup plus grande euh, que celle des banques universelles. C'est la raison pour laquelle ces banques sont plus solides. Et quand on parle de mettre son argent en Suisse, euh, eh bien, c'est à ces banques-là dont on pense. Alors historiquement, à l'époque où il y avait le secret bancaire, bah, typiquement c'était ces banques auxquelles, euh, auxquelles on, faisait le, on accordait le plus de confiance pour la sécurité, enfin, la discrétion de, de, de notre argent depuis déjà pas mal d'années, c'est terminé puisque la Suisse a renoncé à ce secret bancaire, vous le savez, elle a été un petit peu, on l'a un peu forcé, mais l'important c'est qu'elle a renoncé et qu'elle joue complètement, complètement le jeu. Donc le service que l'on attend maintenant de ces banques quand en tant que simple particulier on va déposer notre argent, c'est pas nécessairement le secret bancaire, c'est tout simplement d'avoir une plus grande sécurité sur cet argent. Alors je vous parle de la Suisse puisque c'est bien sûr ce à quoi peu, tout le monde pense, euh, mais on peut trouver ce genre de modèle dans d'autres dans, dans pays. L'avantage sécuritaire de ces banques ne repose pas que sur cet aspect de leur modèle. Euh, elles repose également sur le fait que n'étant pas principalement des, des banques qui font du prêt, elles ne sont que peu intégrées dans, dans la chaîne de crédit qui relie les banques entre elles. Euh, ce, sont, ce sont des banques qui, prêtant peu d'argent, en prêtent également peu ou pas, à, à d'autres banques et de ce fait sont euh, presque totalement immunisés contre le risque euh, systémique. Le risque systémique c'est vous êtes une banque, vous avez prêté de l'argent à d'autres banques parce que ça fait partie de votre métier, ça fait partie de vos ressources, fait enfin de vos ressources, ça fait partie directement de, de vos actifs, donc de, de vos sources de revenus. Euh, si euh, ces banques se casent la figure, vous, vous ne reverrez pas votre argent, et ça peut être une raison qui va provoquer votre faillite ou qui va contribuer à votre faillite, parce que dans ce contexte-là, il n'y a pas que vos clients banques euh, qui, euh, qui ne vous rembourseront pas, à votre, ne vous pas à vos prêts. Il y a aussi vos clients euh, « normaux », donc euh, particuliers, euh, particuliers et entreprises. Donc cet aspect hors du système bancaire euh, est un des éléments, un des piliers de la sécurité de ces, de ces banques patrimoniales. Donc pour, pour les clients de ces banques, il y a un autre élément qui fait la sécurité de ces banques, c'est l'efficience du fonds de garantie des dépôts. Puisque ce fonds de garantie, vous le connaissez, j'ai expliqué souvent, et, et beaucoup d'autres que moi l'expliquent aussi, qu'en France par exemple, euh, ce fonds fait 3 milliards d'euros, 4 milliards, ou 2 milliards et enfin, demi, ça, ça dépend ce qu'on qu compte dedans. Bon, d'autre de manière, il n'est pas, pas bondé. Ce sont des, des engagements, des promesses de, de versement en cas de, en cas de sinistre, Enfin, en cas de, de, de gros problèmes qui sont faits par, le, par les banques et parmi les, euh, les, les moyens dont ce fonds est abondé il y a aussi des instruments financiers qui appartiennent aux banques donc c'est vraiment le, le serpent qui se mord la queue et en plus le serpent est tout petit petit par rapport à, à l'ampleur des moyens qu'il faudrait en cas de, de crise bancaire globale pour sauver les comptes des clients et donc ça ne fonctionnerait pas, les, les comptes des clients ne seraient pas sauvés il serait mangé par le bail-in. Voilà. Dans le cas de ces banques privées, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas tout simplement parce que ce sont de petites banques. À l'échelle de banques comme, on ne va pas dire la BNP, qui est une banque gé géante parmi les géants, mais à l'échelle de banques comme peut-être euh, euh, le Crédit Agricole ou la BPCE, ce sont des banques naines. Et ce qui veut dire, bon, en plus vous l'avez compris, elles ne sont pas intégrées dans le système, dans la chaîne des banques, ce qui veut dire que si l'une d'entre elles venait à faire faillite, eh bien on est sur des sommes qui sont tout à fait, tout à, fait à la portée d'indemnisation des fonds de garantie, qu'on parle de la Suisse, de la France ou de n'importe quoi d'autre. Donc dans ce cas-là, le fonds de garantie veut dire, veut dire quelque chose. Donc en résumé, sur la sécurité de ces banques patrimoniales, si on devait faire un crash test, on s'apercevrait qu'elles passent à travers toutes les situations de crash qui couleraient les autres banques, sauf une situation vraiment extrême euh, extrême au pays des extrêmes qui serait où tout s'effondre sur le plan financier c'est à dire que la crise est telle que tous les placements s'effondrent euh, personnellement je ne l'ai jamais envisagé hein, c'est les, les situations de crise que j'ai étudié, sur lesquels j'ai fait des vidéos et j'ai écrit des choses, ne sont pas euh, des situations d'effondrement total. Euh, bien évidemment, si euh, euh, tous les actifs financiers venaient à, à s'effondrer, d'abord, vous seriez tous ruinés, nous serions tous ruinés, que notre argent soit, euh, euh, soit déposé par, dans une banque ou pas dans une banque, euh, qui soit, et, et qu'on soit en bourse de telle ou telle manière, on, on y resterait tous financièrement. Euh, et euh, en plus, dans ce cas-là, le patrimoine de ces banques serait aussi ruiné. Mais euh, eh bien, si on estime que cette situation est possible, eh bien, effectivement, c'est le cas extrême. Où même ces banques-là ne vous accorderaient pas, enfin ne, ne seraient pas pour vous euh, le refuge absolu. La conclusion, c'est que le refuge absolu n'existe pas, ça on le sait. Euh, il n'y a aucun bateau qui soit capable de résister à, à n'importe quelle tempête, même les plus gros navires. Vous avez dû entendre parler de ce qu'on appelle les vacueuses, ces vagues qui font des, des 30 mètres de haut et que tous les marins, les marins redoutent, quelle que soit la taille de leur bateau. Bah oui. Alors, ma, ma, conclu, ma conclusion, qui aurait pu être aussi finalement l'introduction, c'est que euh, à quoi sert, sert cette vidéo bah, Elle sert à, à faire comprendre, à vous faire comprendre que même quand on est citoyen français, résident en France, résident en France euh, il n'y a pas de fatalité bancaire qui nous obligerait à avoir notre argent, tout notre argent ou une partie significative de notre argent dans ces grandes banques françaises qui sont les, les, les modèles des banques universelles, hein, les, les prototypes des banques universelles avec la fragilisation qui est la leur actuellement. Faire le cas de la Société Générale qui est un excellent exemple de l'ensemble du secteur français des banques universelles euh, et que euh, on peut mettre notre argent ailleurs alors notre argent ailleurs pourquoi pas, pourquoi pas en France et pourquoi en France on ne sait pas qu y a, on ne sait quasiment pas qu'il y a d'autres alternatives, qu'il y a d'autres solutions. C'est parce qu'en France, le modèle de la banque, de la banque patrimoniale n'existe pas ou n'existe plus. Euh, donc on ne sait pas qu'on peut faire ça. Euh, alors en fait, il y a des banques patrimoniales en France. Plus exactement, il y a dans les grandes banques universelles des départements qui sont des départements gestion de patrimoine. Euh, mais ce ne sont pas des banques patrimoniales indépendantes, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'elles font partie de banques qui elles-mêmes sont des banques menacées. Et dans ces banques, dans ces banques, là les gestionnaires de patrimoine ont pour mission, bien, bien évidemment, euh, pas uniquement d'augmenter le chiffre d'affaires de la banque grâce aux commissions qui seront prises sur la gestion. Euh, dit, grâce à un fonctionnement analogue à celui, enfin, grâce à un fonctionnement analogue à celui des banques. Euh, des banques patrimoniales indépendantes dont je, dont je vous ai parlé, mais également de vendre des produits de, de cette banque. Donc c'est une conception assez étrange de, de l'indépendance en termes de, de, conseil, de conseil patrimonial. Il n'y a quasiment plus de banques patrimoniales indépendantes en France. Celles qui existent, on pense, mettons, que ce soit Delibac ou que ce soit Martin Morel, on s'aperçoit que ces banques, elles sont adossées, il me semble que c'est Rothschild, enfin moi j'ai rien contre Rothschild, mais on ne peut pas dire que Rothschild soit quand même le prototype de la petite banque qui n'aurait pas d'influence sur les banques qui sont adossées à elle. Sinon, il y a, je vous cite Rothschild, donc il y a Rothschild et puis il y a d'autres banques patrimoniales, mais qui sont là des banques pour des, des très gros revenus et des très gros patrimoines qui ne sont évidemment pas accessibles à, à, la plupart des, à la plupart des gens. Voilà. Donc en France, quand on veut mettre son argent dans des banques patrimoniales, eh bien, euh, ça peut paraître paradoxal, mais la solution, n'est pas chez nous, alors qu'on est quand même un grand pays de banque, elle est à l'étranger. Alors, euh, puisqu'effectivement, à l'étranger, on trouve dans certains pays, c'est que la Suisse, mais enfin il y, a, il y en a d'autres, euh, où il existe des banques patrimoniales qui ne sont pas réservées qu'aux grandes fortunes, euh, mais euh, auxquelles on peut accéder euh, avec des moyens qui sont euh, les moyens, on va dire, de, de, la classe, de la classe moyenne. Voilà. Euh, certaines sont même très, très accessibles, euh, et on est effectivement dans des banques patrimoniales indépendantes. J'ai à mon catalogue une formation sur la protection de l'épargne en ouvrant des comptes à l'étranger. et Dans cette formation, bien sûr, euh, les aspects pratiques de, de cette solution sont, sont, des, sont développés avec les pays, les, les, les banques. Elle est actuellement fermée, bon, j'ai expliqué, expliqué pourquoi. Mais vous pouvez euh, tout à fait vous inscrire à partir du premier ou deuxième lien qui est sous la vidéo euh, pour être tenu informé quand je réouvrirai cette formation. Sinon... Bien sûr, comme, comme toujours, euh, si euh, vous, vous voulez vous entretenir avec moi de votre situation particulière par rapport à cette problématique bancaire, à cette problématique de solution, eh bien nous pouvons le faire dans le cadre de mes, de mes coachings patrimoniaux. Là aussi, c'est le premier ou le deuxième lien sous la vidéo. Euh, Ce n'est pas celui consacré à la formation, c'est l'autre. Le coaching vous permettra d'avoir des solutions opérationnelles immédiatement applicables Bon, on pourrait continuer comme ça sur ce sujet pendant encore euh, pas mal de temps, puisque le sujet, le sujet est très dense. Euh, bon, Pour une vidéo, ça suffit, puisqu'on est déjà à 22 minutes, ou bon, 20 minutes, une fois que j'aurai fait quelques, quelques coupures. Il euh, y a là la, la, la, la bonne matière pour que vous puissiez réfléchir, poser des questions, faire des commentaires. Et bien évidemment, si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de lever le pouce de la partager et de façon à en faire profiter ben, tous ceux pour qui ça peut être important et, et de, de signaler que cette chaîne parle de choses intéressantes. Et bien entendu, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.